carré moins un sur x carré alors qu'est-ce qui vous pose problème ici Nicolas par exemple, il a, il a quoi ce 5 ah c'est déjà bien On a la une primitive de 1. Hmm? primitive. Ouais, X. C'est celui-là qui est un peu plus embêtant. Bon, si vous allez chercher dans le formulaire étable, vous allez tout de suite voir que la primitive de moins 1 sur x carré, c'est un sur x. Maintenant, imaginons que vous n'ayez pas de formulaire étable à disposition, pas d'internet, vous êtes perdu au milieu de, des grisons et vous devez calculer une primitive. probable. Non. Donc euh, x au carré c'est x puissance moins 2. Si on suit euh, la même approche que celle qu'on a suivie jusqu'à maintenant, on s'intéresse juste à chercher euh, quelque chose qui va nous donner notre puissance moins 2 ici, et eh bien, une primitive ce serait x puissance moins 1 quand on dérive on soustrait 1 à la puissance donc moins 1, moins 1 ça va faire moins 2 vous êtes d'accord vous êtes réveillé déjà à peu près oui. maintenant si je dérive ça donc ça c'est primitive si je dérive ça qu'est-ce que ça donne ça donne moins 1 3x à la puissance moins 2, donc moins 1 sur x². Et là, il faut faire attention parce qu'on a un moins devant encore. Tout multiplié par moins 1. Encore. Non, c'est pas juste que je vous raconte. Euh, ouais, Donc, si on prend x puissance moins 1, ça nous donne directement le moins 1 sur x. Et x puissance moins 1, c'est égal à 1 sur x. Donc, la primitive de cette fonction 5, c'est x plus 1 sur x. Mais ça, je vous dis. Vous le trouvez directement en regardant dans le formulaire étable Que la dérive est de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc quand on dérive, on peut faire, hein. quand on dérive, c'est bon. Donne... Ici c'était quoi 2z plus 3. 2Z plus 3. <coughs> ici c'est à f de z, ça change rien. Hein. C'était au cube au carré Au cube, c'est Donc ici on cherche une fonction. F qui va nous donner quelque chose au cube. Une fonction F qui va nous donner quelque chose au cube, eh bien, ça va être quelque chose à la puissance 4. Si on dérive ça, qu'est-ce que ça va nous donner Ça va nous donner 4 fois 2F3 à la puissance 3. 3, 3, 3. Ici à 2z plus 3 au cube sans coefficient devant, vent, ou plutôt un coefficient 1, on doit multiplier par 1 huitième. Parce que 1 huitième fois 8, ça fait 1. Non, essayez de voir si vous arrivez à faire la même chose avec celui-là. Ah oui, je mis le carré, mais ça ne change pas grand-chose. Alors, comment vous avez fait, vous Je. Vous, vous me dites si, si je me trompe. Vous vous êtes dit, il ah, y a un cube On va mettre à la puissance 4 comme on a fait juste avant. Partiellement. Et puis après, vous avez dérivé. Éventuellement, ça vous donne 4 fois 3x plus 2 à la puissance 3. Fois la dérivée interne, fois 6x. x carré plus 2 au cube, Je vous êtes dit, oh ben on va tout diviser par 24x, et puis le tour est joué. Hop Eh bien non Parce que la dérivée de cette fonction-là, c'est pas tout simplement la dérivée de ça fois la dérivée de ça, c'est la dérivée de ça fois ça, plus ça fois la dérivée de ça. Ou si vous faites le quotient, vous faites ça sur 24x, c'est la dérivée de ça fois le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur fois ça, divisé par le dénominateur au carré. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, cette approche-là, elle ne va pas pour ça. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est quelque chose d'autre. mais Par contre, ce que vous pourriez faire, c'est développer ça. C'est un cube. A plus B au cube. C'est A au cube plus 3A carré B plus... 3a, b carré, plus b au cube. pas envie de faire le calcul parce que c'est un peu long. Voilà, ouais, ça donne ça. 27x puissance 6, plus 54x puissance 4, plus 36x carré, plus 8. Et puis ça, vous pouvez facilement trouver la primitive. Ça donne des coefficients un peu bizarres, comme vous avez pu le voir avant, mais c'est tout à fait faisable. Euh, mais donc ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que cette approche-là, là elle ne marche plus parce que on s'aperçoit que si on fait ça, de cette manière-là, euh, on a cette dérivée interne qui vient nous embêter. Et ça c'était pour faire le lien avec d'autres méthodes d'intégration, Maintenant, si je vous donne la fonction, f2x égale 24x fois 3x carré plus oh non, je vais pas faire ça. 6x fois 3x carré plus 2 à la puissance 3. Maintenant, on va voir deux, trois types de fonctions différents, enfin, on va voir trois d'ailleurs, trois types de fonctions différents dont on peut, assez facilement, sans utiliser un ordinateur, enfin, assez facilement, en tout cas, sans utiliser un ordinateur, à la force du poignet, euh, tout simplement trouver la primitive. Et ça, c'est un premier type de fonction. Si on regarde un petit peu, ça, c'est la dérivée d'une fonction composée. Qu'est-ce qui me permet de dire ça Ben là ce 6x, c'est exactement la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que quelque part, donc ça veut dire qu'on peut trouver, pardon, plutôt, on peut trouver une fonction dont la dérivée est égale à ça. Et puis cette fonction, ça va être quelque chose comme ça. Puisque si on dérive ça, on va bien avoir ici le puissance 4 qui va devenir un cube. Et puis, on va aussi voir apparaître ici un terme en x qui est la dérivée interne de cette fonction-là. C'est la même fonction qu'avant, enfin presque. Et maintenant, si je dérive euh, cette fonction-là, donc grand f prime de x, ça donne 4 fois... et pour la dérivée interne qui est 6x. Et donc, pour revenir à la fonction de départ, il va falloir diviser par 4 ici. donc Ce qu'on a ici, c'est, on a une fonction Souvenez de. J'espère que vous vous souvenez. Si on a une, une composée de fonctions, v de u de x, comme ici par exemple, donc on a v, c'est la fonction puissance 4, et u de x, c'est la fonction 3x carré plus 2. Quand on dérive ce type de fonction, on obtient v' de u de x, c'est-à-dire la dérivée de la fonction qui englobe fois la dérivée interne. Et donc ça veut dire que si on a une fonction qui ressemble à ça, ici on a une fonction, on a une composée de fonctions, on a ce terme-là à la puissance 3 et puis après, c'est encore multiplié devant par quelque chose qui est, là exactement, mais on pourrait dire plus ou moins la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, et eh bien, ça veut dire qu'au départ, on avait quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'on peut trouver une fonction, euh, une primitive, qui a cette, euh, cette tête-là. Donc en fait, hein, une grande partie de votre travail, là, ça va être, je vais vous montrer d'autres types de fonctions, hein, ça va être de faire un petit peu comme quand vous étiez plus petit, ça, des, une petite boîte avec des trous et puis vous aviez des formes. Et puis euh, il fallait, un petit peu de mal à dessiner. Tac, etc, j'ai pas envie de... <rire> ça prend un peu de temps. Et puis, il fallait reconnaître la forme qui va dans le, dans le bon trou. Et ben c'est la même chose. Le calcul intégral, c'est ça. Vous avez euh, des types de fonctions. Et puis, il faut retrouver, il faut essayer de reconnaître quel type de fonction on a. Alors, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas vous dire que c'est la même chose. Euh, mon fils de 2 ans, il arrive à mettre les formes, mais je ne crois pas qu'il arrive à reconnaître les, les intégrales encore. Enfin, les primitives. Mais... Euh, c'est un peu ça l'idée, c'est essayer de reconnaître les formes. Alors on a vu un autre type de fonction, c'est celui-là. on va faire euh, 6x plus 3 6x carré plus 3 Moins. <coughs> aussi il y a deux approches possibles il y en a sûrement plus que deux mais il y en, a en tout cas deux La première, c'est de se souvenir que si on calcule la dérivée de 1 sur u, ce qu'on obtient, c'est moins u' de x sur u de x au carré. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a hein? On a un carré en bas, et puis ce qu'on a au numérateur ici, ça ressemble très fortement à la dérivée de ce qu'il y a dans le carré qu'il y a là en bas. Donc on pourrait se dire que, donc c'est quelque chose de cette forme-là, donc on pourrait se dire que si on prend ça, donc si on identifie cette fonction u de x ici qui est égale à 2x plus 3x, et puis qu'on le met sous cette forme-là, quand on va le dériver, on va obtenir ça, à peu près. Aucune primitive ici, ce serait ça. Maintenant, si je dérive ça, ça donne moins la dérivée du nominateur du, nominateur, du numérateur. 6 x plus 3 divisé par le dénominateur au carré. Donc là, j'ai bien choisi mon exemple. Il n'y a même pas de correction à faire. Ça nous donne directement ce qu'on voulait. fait le carré parce que on cherche une fonction qui quand on la dérive nous donne quelque chose comme ça. Une fonction 1 sur u quand on la dérive ça donne moins ici la dérivée du dénominateur fois u au carré. Mais là on, non là on veut faire l'inverse. On a ça, et on veut trouver ça. Ici, on a moins. Ça, c'est u au carré, et ça, c'est la dérivée de u. Donc, la fonction qu'on cherche, qui est la primitive, dont la dérivée doit être égale à ça, c'est 1 sur u. Vous verrez qu'avec euh, un, un peu de pratique, ça ira plus facilement. Une autre manière d'aborder ce... Celui-là euh, en particulier, c'est de se dire, tiens, on peut écrire ça comme ça. On transforme la fraction ici, on met une puissance négative, et puis ça nous donne une multiplication. Et puis là, on est exactement dans le cas on avait juste avant. Ça. C'est la dérivée de ça. Donc on a une fonction puissance avec devant quelque chose qui multiplie qui est la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction puissance. Donc en fait, c'est le, on peut revenir au cas précédent. On peut appliquer ça, mais on peut aussi revenir au cas précédent. Ça veut donc dire que ici, grand F de X, ça va être à la puissance moins 1, puisqu'on a une puissance. Quand on va dériver ça, ce qu'on va obtenir, c'est moins 1, 2x plus 3x à la puissance moins 2, donc on obtient bien ça, fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. fois 6 x carré plus 3. Donc, deux manières d'aborder le même problème. Soit on revient au cas précédent, et puis du coup, on n'a qu'un seul cas dont on doit se souvenir. Soit, On utilise ça. Donc ça, c'est utile. Si par exemple ici, au lieu d'avoir un puissance 2, on avait eu un puissance 5. Parce que ça, ça ne s'applique plus. Si on a un puissance 5, ça, ça ne s'applique plus. Et donc, on doit trouver une autre manière de faire. Et l'autre manière de faire, c'est de passer par, ici, on mettrait puissance moins 5. Et donc, ce serait de passer par l'exposant négatif. On aurait puissance moins 4, etc., etc. Je ne fais pas tout le raisonnement, mais c'est juste pour vous donner l'idée. Donc, ce premier cas, quand vous avez quelque chose de ce type-là, où on a une composée de fonctions, est-ce que vous avez l'advance, ça a l'air d'être la dérivée de ce qu'il y a là à l'intérieur, on est dans ce cas-là. Ici, quand on a quelque chose comme ça, où ce qu'on a au numérateur, ça semble être la dérivée de ce qu'on a ici en bas à l'intérieur, quelle que soit la puissance, on peut revenir au cas précédent, c'est-à-dire à ce cas-là, si on a un carré, alors c'est un peu différent parce qu'on peut appliquer cette règle-là directement. Mais si vous ne euh, si voulez pas avoir trop de règles différentes dans la tête, vous pouvez très bien ignorer ce cas-là et vous dire, bah, ma foi, je sais faire ça très très bien et puis ça me suffit. Quand j'ai un cas comme ça, bah, je mets une puissance négative et puis je me débrouille avec. comme bon, bon vous semble. Vous avez le choix. Et puis, un troisième cas, euh, imaginons qu'on a quelque chose comme ça. Plus 2. Alors là encore, on pourrait appliquer une seule règle, puisque f de x, on pourrait le réécrire sous la forme 6x plus 2 fois 3x carré plus 2x à la puissance moins 1,5. Donc finalement, en train de nous montrer trois cas différents mais qui peuvent tous, tous être amenés à la même chose alors celui-là il a quand même quelque chose de particulier enfin il, il a une particularité là on avait 1 sur u ici on a <coughs> pardon on a quelque chose qui ressemble à la dérivée de racine de u puisque la dérivée de racine de u c'est u prime de x deux racines de U de X. Donc, on peut bien sûr se ramener à, à cette forme-là et puis utiliser la première méthode que je vous ai montrée, mais si on arrive à voir ça, euh, on a quand même moins de calculs à faire. On peut se souvenir d'une seule méthode. Et puis, dans certains cas, on pourrait simplifier la vie, mais on ne le fera pas. Ou alors, on peut se souvenir des trois. Et dans certains cas, on pourra simplifier la vie. Et ce sera très bien. Tout est une question de, de temps. Donc ici, je pourrais écrire directement... une primitive de cette fonction-là, ça va être racine de 3x carré plus 2x. Alors, pas tout à fait, parce qu'on s'aperçoit que si on dérive ça, eh bien, on trouve ici la dérivée interne, donc 6x plus 2 voilà, divisé par 2 racine de 3x carré plus 2x. Donc, j'utilise cette règle-là pour dériver. Et puis là, j'ai si on n'a pas le 2, donc on doit multiplier par 2 pour simplifier le 2. Donc ça donne 2 racine de 3. x 2 Je me répète, on pourrait partir de cette manière-là aussi. On trouve la même chose. On peut le faire rapidement pour vous montrer. Donc, grand f de x va être ici une puissance moins 1,5, donc 3x carré plus 2x puissance 1,5. Et puis si on dérive ça pour voir comment est-ce qu'on doit corriger le coefficient, on trouve ici 1,5 fois 3x carré plus 2x à la puissance moins 1,5 fois la dérivée interne, 6x plus 2. Et ici, on n'a pas ce coefficient 1,5, donc on doit multiplier par 2 pour obtenir ça. Donc on trouve la même chose. Hein. Ça, c'est aussi 2 racine de 3 carré plus x. Donc là, on a une étape supplémentaire qui est la transformation de cette fonction f d'une racine en une puissance ici rationnelle négative.